Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes d'affilée alors que pour les hommes, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile Personnellement, j'adore comprendre la science derrière qu'est-ce qui se passe dans nos corps. Je pense que pour pouvoir vraiment respecter et utiliser nos corps au maximum de leur potentiel, eh ben on a besoin de comprendre. Alors, déjà, petit point sur l'érection donc hommes comme femmes, on a des tissus érectiles. Ce sont les mêmes, ils sont organisés différemment. Et vous allez voir qu'ils fonctionnent différemment. Mais à la base, ce sont les mêmes. Les tissus érectiles, c'est les petits réseaux capillaires qui vont se gonfler, se remplir de sang, et qui vont donc engorger notre sexe de sang et créer une érection. Donc pour les femmes, ça va être dans le clitoris, le gland qui dépasse, mais aussi les deux parties internes les piliers, les jambes du clitoris. Et pour les hommes, ça va être bah, toute la verge et même la partie interne du pénis. Et c'est dans cette différence de fonctionnement que s'explique pourquoi les femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes et moins facilement les hommes. Parce que c'est pas impossible, mais c'est globalement plus simple pour les femmes. Les hommes, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont un orgasme propulsif. C'est-à-dire qu'il va y avoir une éjaculation. Et pour donner la pression, pour justement propulser, ce qui va se passer, c'est que toutes les valves capillaires qui se gonflent de sang, vont s'engorger et paf, tout relâcher en même temps. Et du coup, bah, toutes les valves, pff, elles ont besoin d'une petite pause après. Ça s'appelle la période réfractaire. Juste après avoir eu une éjaculation, le pénis généralement, généralement perd son érection et ne peut plus bander tout de suite. Et après, cette période réfractaire dépend des hommes, dépend du niveau d'excitation, dépend, dépend du niveau de fatigue, de plein de choses. Mais globalement, après une éjaculation propulsive, donc où toutes les valves se sont vidées en accord simultanément, il ben y a besoin d'un petit temps avant qu'elles puissent se remettre en marche. Par contre, pour les femmes, c'est là où c'est intéressant, parce que les femmes n'ont pas un orgasme propulsif qui a besoin d'éjaculer. Alors oui, les femmes peuvent avoir une éjaculation, c'est tout un autre sujet, mais ce n'est pas du tout le même mécanisme. Et ce n'est pas forcément lié à l'orgasme. Pour les hommes non plus, mais bref. Donc pour les femmes, comme il n'y a pas besoin de cette propulsion, ce qui se passe, c'est que les valves qui se gonflent de sang sont désynchronisées. C'est-à-dire qu'elles peuvent ou travailler toutes ensemble ou indépendamment. Elles ont le choix. C'est aussi pour ça que parfois il y a des gros gros orgasmes, et juste après, c'est plus possible, on arrête de toucher, c'est fini Et parfois, on a aussi un orgasme qui peut être très fort, mais on peut continuer. Et la différence, c'est au niveau de ces valves. Est-ce qu'elles se sont toutes pouf, libérées en même temps Ou est-ce qu'elles ont travaillé en différé Et du coup, il reste encore de l'engorgement, il reste encore des valves qui euh, n'ont pas besoin de cette période réfractaire et qui du coup peuvent continuer le travail et du sexe peut continuer. Voilà la petite explication scientifique de pourquoi c'est plus simple pour les femmes d'avoir plusieurs orgasmes de suite alors que les hommes ont généralement une période réfractaire non négociable. C'est biologique et c'est normal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire si vous identifiez, si ça vous a permis de comprendre un peu mieux bah, comment vous fonctionnez ou comment votre partenaire fonctionne. Pour moi, la science, c'est hyper, hyper important. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous êtes curieux sur la sexualité, que vous avez envie de découvrir plus, d'apprendre plus, je vous propose de télécharger mon guide gratuit « Un nouveau regard sur votre vie sexuelle » pour vous permettre d'avoir encore plus de petites pépites, de mieux comprendre et de changer de modèle pour approcher notre sexualité, pour pouvoir vous épanouir pleinement. C'est gratuit et c'est juste de mon cœur à vous, parce que j'ai envie de vous partager tout ça. Je trouve ça tellement, tellement important. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et à très très bientôt